Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo qui va montrer comment apprendre des tables de multiplication rapidement à des enfants. Donc, euh, en l'occurrence, euh, j'ai une fille bon, euh, euh, qui devait apprendre ses tables et puis euh, elle n'avait pas assez de, de temps euh, avec les méthodes classiques. Alors, je ne parle pas pour les tables de 2, de 3, mais on va attaquer directement les tables un peu plus... c'est pas très compliqué, mais les tables de 4, 6, 7, 8. Alors, euh, après avoir recherché sur le, le net, sur la toile, euh, quelles étaient les, les astuces, il y a euh, des techniques. Alors, ça va nécessiter du travail en amont, c'est ce qu'on retrouve avec la technique. Cette technique va être d'imaginer les nombres, de demander à, à notre enfant de dessiner pour chaque nombre, de 0 à 9, pour chaque chiffre, de 0 à 9, euh, un dessin. C'est-à-dire, le 1, ça peut être pas, un crayon droit ou quelqu'un qui se tient très droit, voilà. Le 2, ça peut être un signe, euh, l'animal avec le, le cou recourbé, voilà, euh, dans ce sens, comme ça, plutôt pour la, la caméra. Le 3, ça peut être, par exemple, un bonhomme, un visage avec un gros ventre, par exemple. Le 4, le, bon, euh, un bateau avec une voile, par exemple, etc. etc. Et donc, l'enfant va bah, dessiner ça, vous lui donnez une, une page donc ça va être les multiplications rigolotes, le mot rigolo, euh, ça va être beaucoup plus intéressant déjà pour l'enfant, euh, donc ça va être quelque chose de motivant. Et, et dans sa tête, le, le fait de passer par des images euh, va faciliter l'apprentissage des tables qui, qui seront quand même connues d'une façon classique. Donc, vous, vous allez devoir euh, préparer ces multiplications rigolotes en, euh, en, en mettant des dessins, les dessins qu'a fait l'enfant. Et donc, vous allez les arranger, vous allez recréer une page par multiplication. Et c'est cette page que vous allez donner à l'enfant pour qu'il vous raconte une histoire. Donc euh, là, je vais prendre l'exemple de, par exemple, pour, ma fille, elle a choisi pour le 9 Hulk. De la boss représente son gros bras et euh, elle a choisi aussi pour euh, le 8 un ours. Donc l'histoire qu'elle m'a raconté c'est il y a Hulk et l'ours qui se disputent. Le 7, pour, donc le, euh, et le résultat, ça donne donc le 7 des dizaines, c'est le docteur. Donc, et le 2, c'est le signe, euh, l'oiseau. Donc euh, l'histoire qu'elle m'a raconté c'est une grosse bagarre. Donc le docteur, il doit venir, il intervient, et puis comme Hulk, c'est un peu de la magie, tout ça, il, il soigne en transformant le tout en signe, ça fait euh, apaiser, ça fait euh, la paix, euh, le calme sur le lac. Voilà l'histoire qu'elle va raconter. Et ça, vous allez demander à votre enfant qu'il raconte lui-même avec ses propres mots. Euh, c'est les, les, les, enfin, les 8 ou 9 lignes par table que vous allez lui donner. Et euh, il va vous raconter une histoire. Et, et c'est ça qui, qui va être la première étape pour euh, se remémorer, euh, remémorer l'histoire. La deuxième étape euh, va consister à interroger votre enfant. Donc, euh, Au lieu de lui dire euh, combien, euh, et 8 x 9, et maintenant vous allez cacher la feuille et vous allez lui dire ben, raconte-moi... Euh, le 8 x 9, ce que ça représente. Donc lui, il va vous dire, le c'est Hulk contre l'ours et ça donne le résultat du docteur avec le signe. Ok, très bien. Et vous ne demandez pas les chiffres du résultat, vous ne lui demandez pas encore euh, que ça fasse 72, il faut qu'il vous donne les 4 images. Et vous l'interrogez donc sur la totalité des, des multiplications et vous lui demandez de vous raconter les histoires. Voilà. Vous pouvez faire une pause de 5 minutes après ou 10 minutes, même une heure, si vous voulez. Ce, ce qui va compter, c'est qu'il aura mis une heure au total pour apprendre la multiplication ou peut-être euh, 4 fois un quart d'heure. Hein, ça sera moins que ça. Mais euh, vous verrez, ça va très vite avec euh, ces multiplications rigolotes. Donc, l'étape euh, troisième étape, l'étape suivante, ça va être, cette fois-ci, vous allez lui dire les chiffres et il doit vous renvoyer le chiffre. Mais il va prendre le temps de se rappeler l'histoire, et il va vous le dire à voix haute, donc il va vous, vous lui dites 8 x 9 combien ça fait. Lui, il doit vous dire, ah c'est l'ours qui se bat avec euh, Hulk, ça donne le docteur avec le signe, ça donne 72, ça fait 7 et 2, ça fait 72. Vous allez juste lui demander de, de vous donner le résultat, donc cette fois-ci, vous l'interrogerez 8 fois 9, et vous, vous lui laissez du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas comme les publication instantanées euh, donc euh, il va se remémorer l'histoire et il va vous donner le résultat à 7, 2, hein, 7 dizaines Cette dizaine, 2 unités, c'est-à-dire 72. Ce qui, ce qui va compter, c'est qu'il sera sûr du résultat. Ça, euh, la différence avec les multiplications classiques euh, qui sont apprises par répétition, euh, classique, euh, c'est que euh, on se trompe dans les chiffres. Les chiffres n'ont plus la même signification. Ici, avec ces multiplications rigolotes, l'enfant crée une histoire dont il est certain. Donc, et dans sa tête, bien sûr, il va devoir se rappeler des chiffres, donc là on est dans la phase d'apprentissage, mais euh, ça va très vite se transformer, euh, très rapidement dans la tête, l'histoire revient instantanément, les images, et l'enfant, ou, ou, à la fin même de, de, de l'heure euh, la, pendant laquelle vous l'interrogez, il connaît les résultats, vous vous dites 8 x 9, il prend peut-être une seconde de réflexion, il vous dit 70. Le lendemain, il révise, toujours avec euh, la feuille des multiplications rigolotes, il révise ses tables une, une semaine plus tard également, et à la fin, il les connaît euh, définitivement. Voilà, donc euh, si ces techniques vous plaisent, ben, vous pouvez mettre un, un petit pouce en l'air sur euh, YouTube, et vous pouvez également regarder d'autres vidéos. Merci, et à bientôt.